La rencontre entre Étienne et Mado euh, est extrêmement violente puisqu'elle se produit au moment d'une manif de Gilet Jaune. Donc euh, à un moment où euh, Étienne se trouve mêlé à cette manifestation, essaye d'y échapper, se trouve confronté à un Black bloc qui le prend pour un policier et veut le, le, le bastonner. Et c'est Mado, jeune femme qui le sauve d'un direct ou d'un hypercut je ne sais plus très bien, et qui donc abat le, le, le black bloc. Le temps que Étienne se retourne, se soucie d'un couple de, de, de vieilles personnes qui, étaient, qui ont assisté à l'événement, Mado a disparu, alors qu'il voulait la remercier, mais il a remarqué à la fois son punch et ses chaussures, qui sont des chaussures de boxeuse. Alors ça, c'est... Euh c'est juste sur, euh, à, à partir d'une remarque sur le, le sport féminin qui s'empare du sport masculin et qui, je dirais presque, lui fait honte. Quoi. Les, les, les joueurs de foot, les joueuses de rugby qui, qui s'emparent de sport masculin ne friment pas, ne, ne, ne, ne s'effondrent pas au moindre contact. Elles sont respectueuses des règles. Elles, donc, ça, j'ai voulu en rendre compte. Et la boxe, ça fait partie de ça. La boxe, ça fait partie, des, évidemment, des sports réputés masculins, réputés virils. Et, et, et les femmes qui font de la boxe, ben, elles font de la boxe euh, techniquement de façon remarquable et puis éthiquement aussi de façon remarquable parce que ce n'est pas pour être violente. On parle du noble art. Ben, Peut-être que euh, la, la, la noblesse est du côté féminin. Euh, J'aime beaucoup euh, lire Modiano quand il a eu son concours avec la, la rue des boutiques obscures. J'ai pris ma voiture et je suis allé à Rome dans la rue des, des boutiques obscures et j'y reviens euh, régulièrement. Parce il y a chez Modiano cette espèce de, de quête discrète du passé, d'enquête pour remettre les, les, les pas dans... Dans, dans, dans des traces anciennes et qui sont censées nous remettre dans le droit chemin aujourd'hui. Et Étienne, c'est ça. Étienne, en fait, en recherchant Mado, c'est lui qu'il recherche. Oui, Étienne, Étienne est quelqu'un qui a abandonné l'éducation nationale et qui vit de, de quelques petits revenus fonciers, d'un legs paternel et de cours particuliers qu'il donne. C'est quelqu'un qui, euh, c'est quelqu'un qui ne s'aime pas. S'il n'est pas complètement désespéré, mais euh, il n'a pas envie d'un avenir. Il aurait éventuellement envie d'un passé. Et là, c'est l'occasion. C'est l'occasion parce que Mado, elle déclic. Euh, je ne vais pas dire pourquoi, mais euh, elle aussi est à la recherche de son, de son passé parce que c'est. Une, une jeune fille adoptée et etienne euh, et va faire euh, la connaissance de simone mère adoptive de, de mado donc c'est parti l'engrenage vers le passé en, euh, est, est enclenché oh, c'est important parce que parce que j'ai toujours habité l'île jusqu'à présent où je depuis quatre mois je viens de, de déménager à, à, à orange donc dans le dans le sud euh, mais c'est une ville qui a un passé c'est une ville où chaque pavé à, à un passé c'est une ville qui a été qui a été envahie qui a qui a, commu, qui a connu les, les occupations qui n'était plus française sous qui était euh, euh, donc euh, qui était allemande enfin relié à la belgique et, et à l'empire euh, allemand pendant la seconde guerre mondiale et euh, c'est une ville avec euh, avec plein d'histoires et que que que je connais euh, euh, bien donc c'est c'est une ville qui me hante et je ne peux pas me débarrasser de ça très, très, très facilement. J'ai besoin de toute façon, pour situer euh, l'action d'un roman, une histoire, n'importe quoi, de, de connaître exactement les lieux où ça se passe. J'ai besoin des odeurs, j'ai besoin de la lumière, j'ai besoin des bruits. Et euh, l'île, c'est ce que je connais le mieux.